Et bonjour à tous les amis c'est enzo les... aujourd'hui on se retrouve sur Sonic. Bon, la version la version le jeu du PC J'ai rendu PC le son du jeu d'abord mais bon je vais mettre là ok mais ça le cri de Sonic c'est normal alors version... ça c'est version... la version normale et aujourd'hui Personne n'a jamais fait dans ce jeu de ramasser enfin, des flooring qui vous enlèvent un Mais vu qu'on a un zéro ça va faire moins un. Mais en fait, pour débloquer ça avec test Il vous faut avancer le scoop cadavre Et en étant à un niveau de, une, de Sonic 3, c'est la palette. Ah, c'est pas la palette. Le niveau est de boost dans Sonic Mania et euh, la palette. Regardez là dans le feu, il y a Sonic. Donc, oui, c'est retourné en, en arrière. Mais, euh, en fait, est chaud. on a vu le premier cadavre en y revenant en arrière, du coup, on a cette zone là. Não, Ici, y avait la, la coupe. On va voir Sonic. Euh, non, non, non, non. J'ai envie de voir un petit peu. Sans qu'on lance la scène. Attends, Sonic est loin Ok, là, on attend. Ah, ok, Sonic il est là. Je voulais voir sans qu'on voit la scène et tout. Ah, ils sont à bugger, je sais pas pourquoi. Ok, ce n'est et... qu'à les yeux Et noir. Salut. Salut Tu veux jouer avec moi Non, non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Est ce que tu veux... Ah Tu veux le feu qui s'appelle Anne Insec, qu'est-ce que c'est un peu long? Ah, ouais, non, le jeu, il choses, je veux. Thèse nous dit d'aller là-bas. mais si on va là-bas, vous connaissez l'histoire, on va se mettre sur ça. Le... Parce que Thèse, là, il veut tout simplement s'échapper d'ici, il veut pas rester là. se Tiens, ouais, on peut pourra plus sauter dès que Sonic arrive. Mais je sais pas, des fois il faut retourner en arrière dans les jeux. Dans ce genre de jeu-là. Vous voyez d'ailleurs, je retourné en arrière après avoir vu le cadavre. Ça m'a mis dans une zone un peu bizarre. J'appuie sur la barre d'espace. saute plus Mais il est deux fois plus long que d'habitude. Il me dit qu'elle s'est arrêté avant. Merde. Je suis mort. Je sais pas si en voyant les scènes et tout. On meurt. Oui, ok, Mathieu, quand même. Tu es trop lent, est-ce que tu veux gestionner encore Bah, euh, non, j'ai pas envie de réessayer, je veux. Et hey, salut, merci à tous à vous, à du Adieu. Je les connais. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour nous qu'ils nous pas l'écrité oh, voilà, on est obligés de tous mourir. Viens, on peut loger silence. Oui, je traduis quand je peux. Non, non. Tu peux pas courir. Il hein n'y a aucun drone. D'accord. C'est ce qu'il nous dit. Donc, X, on donne un coup. Alors, que c'est là comme ça. moi oh. bon, je vais pas faire ça pareil parce que. De... je joue avec Knuckles euh, je joue, je peux pas que je joue avec euh Donc là, oui, il y a un vide. Tout le monde fait c'est de sauter dedans. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, amusant je vais jouer avec toi ah ouais ça c'est le nom j'aime bien le nom mais tu es dans mon monde ouais bah je suis dans ton monde et qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu vas faire <rire> ouais j'aime bien donner le nom mon ordinateur Chris. ça devrait être pas très long maintenant ouais si tu le dis ça devrait être pas très long Ouais, oh, c'est qui là de lui What the fuck Tu es dans mon monde Il y aurait sonic si je retournais en arrière <rire> tu es le prochain j'ai vu Yo. tu es le prochain sauf que je vais pas avancer le prochain moi je l'ai dit je t'emmerde merde il y a dit autre chose après je crois qu'il a dit jour next on va le ramasser ok il m'a dit meurt sauter okay, je peux... non, je <rire> un... ouais on est en moins un j'avais vu des moins un peur. Non, plus... oh, comment tu peux pas avoir peur je t'ai trouvé ouais tu m'as trouvé et alors Pas trop encore, encore, quand la musique s'arrête non je pense qu'il y a un bug euh, de lag que euh, ça voilà. la tu te rends compte dit la même chose ouais. quand tu, tu vas te rencontrer tu te rends compte qu'il dit la même chose tellement d'âmes pour jouer très peu de temps et tu suis pas d'accord Euh non. Le mec il dit non à toutes les phrases qu'il dit... <rire> C'est normal ça. Si je faisais ça, le code de Sonic 1 hein, dans le, le menu principal... Ça, ça va faire quelque chose, oh, Putain Le mec dans le vrai jeu Sonic et là... Ouais. Bref, et là on est contre, euh, enfin, on est pas contre, on est avec on est les 3 les... points, pas sauter. Ah oui, attends, je crois que en... enfin, à Je vais... ça, Ah, j'ai toujours le moins un ring. c'est nos escaliers où elle avait doré. si tu vois le premier escalier et tu descends en ah, arrière normalement je crois que, pas, pas si je que ça passe un truc c'est si ça lag en fait je me rends compte non ça veut okay. dire très intéressant nous comme <rire> gameplay voilà allez trouver le premier escalier rentre en arrière Et regardez, docteur Robotnik en bas, c'est marqué X-Ayam. Ok, très bien. C'est plus marqué X0, c'est marqué X-Ayam. Ou Foi-Ayam. Oui. Il m'a dit quelque chose, j'ai pas pu traduire. Je traduis mon en montage, j'ai le temps si j'ai pas la fin, parce que oh, why my do game alors pourquoi euh, dans mon jeu il y a je sais pas quoi fighting dois te battre et tout ça c'est que <'en> pareil dans ce jeu et ben ça fait exactement pareil avec une un game coulé par le coven enfin, euh, il m'a fait peur, coup, fini, fait peur. Et, euh... et puis voilà ça fait des trucs comme ça et j'ai décidé de faire ça dans tous les niveaux vu qu'il y en a trois <rire> je suis désolé je vais couper le micro <rire> voilà la main Oh putain Sonic, t'es moche. <rire> t'es vraiment moche. Enfin non non, non, non, non, non, en tout cas. Putain, 22 minutes, eh, ça fait déjà 22 minutes que que en train d'enregistrer. Alors que c'est un petit jeu normalement, ce jeu-là. Normalement ça dure 5 minutes, mais vu que je vais vous donner les, euh, les passes secrets dans ce jeu, même si ça apporte rien, les passes secrets, vous avez bien vu, on a fait les secret secrets. Et les anneaux nous dit meurt, oui Ah c'est ce qui nous dit meurs ça va rester là pendant un moment bon enfin bref sinon c'est à tout ça regarder cette vidéo jusqu'au bout Mais je vais vous laisser quand même le screamer Ok. Je vais chercher ma souris. Euh non, je ne pas prêt pour le 2. I <laughs>